tout le monde est j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous proposer la cinquième et dernière vidéo de cette série euh, qui, euh, j'espère, vous a plu sur les 5 meilleurs decks pour 1, j'espère que cette série euh, va vous permettre, vous a permis vous a permis, pardon, et va vous permettre dans les prochaines semaines, prochains mois, même prochaines années, si le jeu euh, ne change pas euh, bah de, de progresser, tout simplement de mieux comprendre le jeu, de mieux jouer en free to play, c'est à dire de récupérer plus de récompenses pense. Euh, je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos à chaque fois pour vraiment comprendre à la fois le gameplay de chaque deck et puis en général au début des vidéos je fais toujours des petites présentations, des petites introductions euh, sur voilà, où je donne des petites astuces et tout. Donc vraiment, euh, c'est important de regarder aussi les introductions. Je sais que parfois sur Hearthstone, vous n'aimez pas ça, mais vraiment, je vous invite à le faire sur Marvel Snap. Et euh, surtout de regarder la première vidéo avec l'introduction où pendant les 10 premières minutes, pas enfin les 10 prochaines, rassurez-vous, les 10 premières minutes de la première vidéo, euh, je présente... Euh, ce qu'est le pool 1, quel est le but de cette vidéo pour les experts, pour les joueurs experts parce que oui, c'est pas que pour les joueurs débutants et évidemment pour les joueurs euh, débutants, donc vraiment voilà, n'hésitez pas euh, aussi à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié les vidéos à me le dire dans les commentaires, ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé, euh, comme ça je peux essayer de, de re, peut-être retravailler ça dans euh, la prochaine série qui sera euh, sur les decks pool 2, évidemment alors il n'y aura pas forcément 5 decks, je verrai évidemment en fonction euh, de ce de la Meta Pool 2, tout simplement, que je connais, mais je n'ai pas encore vraiment travaillé au corps, euh, pour le coup, donc euh, voilà, il y aura peut-être 5, il y aura peut-être 2 decks seulement, il y aura peut-être 10 ou 15 decks, je ne sais pas, bref, en tout cas, il y aura une, une série, évidemment, sur les decks Pool 2. Donc, le cinquième deck que l'on va voir, c'est tout simplement parce qu'on a vu des decks ongoing, on a vu des decks reveal, on a vu des decks combo moon girl Dino, et on a vu des decks zoo Kazoo, euh, basés sur de l'effet continu aussi, avec Blue Marvel et Onslow et euh, Kazar, et donc forcément, bah le deck contrôle. Alors le deck contrôle, on essaye de le faire en pool 2 souvent et on n'y arrive pas. On essaye de le faire en pool 3 souvent et on n'y arrive pas. Et en fait, je trouve que là où il est le plus intéressant, c'est vraiment en, en pool 1. Parce qu'en pool 1, on est très marqué sur des archétypes. Vous voyez, les archétypes sont très marqués. Il y a peu de decks et c'est des decks qui vraiment fonctionnent. Soit avec du reveal, soit avec du continu. Donc évidemment, on a les deux cartes clés. Finalement, c'est le Cosmo qui va euh, bloquer les effets révélés sur la ligne et l'Enchantress qui va casser les effets continus sur la ligne quand elle arrive en jeu. Pour bon, le coup, ça, c'est un effet continu vous avez du Korg parce que ça met une, un caillou dans le deck, c'est intéressant, et puis il faut quand même avoir des points. L'idée, c'est pas juste de contrer l'adversaire, d'essayer de, de l'emmerder, de le bloquer, parce que lui, il va quand même faire des points. Donc l'idée, c'est quand même de faire des points pour que le fait de contrer l'adversaire vous apporte vraiment une plus-value, vous voyez. Euh, c'est comme quand le gars, vous avez 0 points sur la ligne, il fait Dino, vous faites Enchant 13, bah, vous avez 4, il avait 3, vous n'avez pas fait non plus une énorme value si vous avez joué ça, par exemple, sur T6. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a de l'Electra qui marche très bien avec le Lézard. Parce que le Lézard, il a moins 3 de puissance s'il a 4 cartes chez l'adversaire. Donc, quand vous avez Lézard Electra, ben, vous avez finalement souvent, les... enfin, tout le temps, les 5 points. Et Electra est vraiment très forte en poulain. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de T1, dans tous les decks il y a des T1 pour le coup, moi j'ai vraiment mis des T1 dans tous mes decks et je considère que mes decks sont pratiquement parfaits, sont optimisés pratiquement à 100%, il euh, y a le câble qui vole une carte de l'adversaire mais surtout qui fait des points, qui donne de la curve aussi qui peut donner un T3 etc euh, la Witch qui casse un lieu ça peut être toujours très intéressant et puis il faut des T2 et en vrai des T2 il n'y a pas tant que ça qui sont forts, alors après il y a Sentinelle mais voilà j'aime bien vraiment la Witch, je trouve qu'elle a un vrai effet sachant que derrière on a une curve assez lourde donc je vois pas trop l'idée de faire Sentinelle pour Derrière, ne plus la, la jouer. Euh, autant avoir des cartes avec des effets. La White Queen, j'aime bien, elle vole une carte. Enfin, pas elle vole, mais elle donne l'indication de ce qu'a pardon, l'adversaire dans la main. Et accessoirement, nous, ce play-là peut être meilleur que notre le Chavez au T9. On a un deck qui a vraiment besoin d'avoir le Cosmo dans le bon timing, l'enchantress dans le bon timing, la Curve avec les T1 into les T2. Donc on a envie de jouer 11 cartes sur les 5 premiers tours, donc on va jouer Chavez dans ce deck. Tout simplement, Spider-Woman très très forte également, une carte qui fait beaucoup beaucoup beaucoup de points, un peu comme une Gamora. Si vous aimez Gamora, vous pouvez mettre Gamora, mais ça on va dire que c'est un peu plus... Elle est partie, vous voyez, bon, on va mettre Gamora, non, c'est pas vrai. <rire> euh, donc voilà, le fantastique qui fait les points aussi. C'est un deck qui est hyper intéressant, qui est bien tricky. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai 10 000 de crédit, que j'ai des missions que je n'ai pas faites, je vous invite à regarder la quatrième vidéo. Pourquoi je suis 94 Bah Parce que c'est pas loin de 100 et je vais essayer de faire euh, 100, enfin infini. Je vais arrêter de dire infini, c'est infini, infini ou infini. Mais infini, j'aime bien. Infini sur euh, ce compte-là et infini sur l'autre compte en même temps. Ça peut être sympa. Ça peut être un beau challenge. Je vais changer évidemment, bim, le petit overlay comme on dit. Et on a des points. On a T1, T2, T3. On va snap quand on a ça, tout simplement. On va snap quand on a ça. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Euh, alors moi, j'ai une petite appli. Euh, qui s'appelle Studio sur mon téléphone portatif qui me... Dès qu'il y a une appli ça me fait une petite notification Donc même si vous posez un commentaire sous une vidéo d'il y a un an Je vais quand même avoir euh, la, la, le commentaire euh, affiché Donc euh, voilà n'hésitez pas à bah, poser vos questions euh, sur n'importe quelle vidéo Et euh, je, je, je, je réponds pas à tout, enfin j'essaye de répondre à tout mais parfois euh, je... Je me lève, je lis le message et je me dis je vais y répondre. Et en fait, j'oublie. <rire> mais j'essaye quand même vraiment de répondre à tout. Euh, ok doki. Okay. Bon. Ça, c'est plutôt bien pour nous. Parce qu'il a fait armor. Donc, il n'y aura pas de bagarre. Nos bagarres ici. Le fait qu'il fasse armor, ça peut être intéressant. Par rapport à l'enchantress. Après, Enchantress sur armor, ça voudrait dire qu'on on ferait la chute du guerrier. On verra. En tout cas, pour le moment, on prend des points. La forge. Sur Iceman. Ok. Un peu chiant, mais... À Cosmo, je enfin, crois qu'on va juste faire lézard à droite. Lézard, c'est 5 points. Euh, si on meurt pas sur salle des dangers, on est devant. Scorpion, c'est chiant. Scorpion, c'est chiant. Oh non! <rire> ok. Ah non, parce qu'on avait ça en plus. Bon, on a perdu. Non, on fait euh, spider à gauche. On devrait prendre la ligne de gauche En fait ils jouent un deck un peu bizarre Donc euh, ouais C'est un peu compliqué de, de savoir ce qu'il va, qu va nous faire Le problème c'est que là il y a la bagarre en plus Ouais Il y a la bagarre Je pense qu'on a perdu là Parce qu'ils jouent un deck qui a. En fait c'est un deck qui n'existe pas Qui n'est pas méta Voilà c'est problème d'un deck control C'est que quand c'est pas méta Ça peut être complexe Ouais ouais donc, euh, il a snap. Grand bien, lui fasse. Ouais, on meurt vraiment sur ces lézards. Parce que vous imaginez, si les arts y passent, là on est à 10 contre 2. Là on est à 5 contre 4. Donc on est devant. Et en fait, on a juste à faire Chavez là et on a gagné. Et là, le problème, c'est qu'on a sûrement perdu à cause de cette salle. On, a, on avait 25%. Bon, on l'accepte. Hein. On l'accepte. On va pas forcer. Vous voyez, l'ego, on le laisse de côté. Tant pis, euh, on a pas eu de chance. Et lui, il a eu plus de chance que nous. Ça arrive. Et puis en plus, clairement, et là c'est intéressant parce que vous voyez, grâce à notre courbe de mana forte, T1, T2, T3, etc. On a pu se mettre dans une situation où même sans avoir un effet de cosmo, sans avoir un effet d'enchantress, on gagnait le match. Là on a perdu, mais vous voyez, on avait 75% de chance de gagner malgré entre guillemets son deck qui n'est pas méta. Et voilà, encore une fois, je répète, mais ça c'est dans tous les jeux, quand vous avez un deck contrôle, un deck contrôle il a vocation à contrôler et donc à se tecker contre la méta. Donc, souvent un deck contrôle, si vous jouez con contre un deck qui n'est pas méta, c'est compliqué. Par contre, un deck qui n'est pas méta, par définition, à part contre notre deck, il aura pas de beaucoup de bons match-up. Vous voyez Ok. J'hésite à snap, mais ça n'a pas trop de sens, je pense. Je pense qu'on va être un peu plus précautionneux avec les snaps avec ce deck. Qu'on a un deck contrôle, s'il joue reveal. Et qu'on a en par exemple, c'est un peu moins fort. Pour... Oh, l'île de mur, c'est intéressant pour nous. Euh... Et je vais witch ici. Juste pour jouer les trois points dans la curve. Je crois. On va faire Electra au centre. Terre sauvage. Euh, ça nous va. Bon, on va faire l'Electra au centre. Oh, karma. Est-ce grave en vrai c'est pas si grave c'est juste qu'on n'ira pas à droite quoi genre à droite c'est pour lui genre le Hulk va faire gagner à droite et je pense que c'est quand même pas trop mal pour nous est ce qu'on fait Jones à gauche on fera Chavez à gauche peut-être on va White Queen au centre on va faire des points on va White Queen into un autre T5 à un T5 et on mettra le Chavez à gauche la question, c'est est-ce qu'on peut snap dans ce cas-là Iron Man. Euh... Ah. Va bon, snap, je crois. Voilà, il va souvent jouer à Iron Man maintenant. En vrai, s'il fait Iron Man à gauche, à gauche, il a genre. C'est un deck avec du Chang Chi. Je suis pas sûr qu'il joue Blue Marvel. En fait, s'il fait. Euh, il a 8 à gauche, je pense qu'il va Iron Man au centre, moi. Et donc, j'ai envie de garder Enchantress au centre. Et dans ce cas-là, je fais Jones à gauche. On va faire ça. Après, je pouvais Iron Man au centre et dire, bah au centre, j'ai gagné. Et dans ce cas-là, on garderait Enchantress à gauche pour Iron Man à gauche. Mais je pense qu'Iron Man à gauche, on gagne. Hein. Moi, je pense juste qu'il va. Il va se dire à droite j'ai gagné et je vais bourriner au mid pour être sûr de gagner Et en vrai en faisant enchantress on gagne le mid Bon ça ça mange pas de pain Pas à rien mais ça mange pas de pain C'est ça hein Ah Il va à gauche avec Storm mais on s'en fout A moins que ce soit un truc bizarre Ah non, non c'est Storm je suis bête Enchantress ça proc quand même hein Enchantress, ça, ça proc sur Iron Man. Et vous voyez, on gagne avec cette fameuse tech, carte tech enchantress. Super. On lui vole à un Star-Lord, accessoirement. Magnifique. Belle game, Simon. Bien joué à toi. Mais tu t'es fait avoir. Tu t'es fait contrôler. Vous voyez, d'où l'intérêt de jouer des, des, des petits points au début. Hein. Parce que si on attend et qu'on joue juste... Vous ben, voyez, on n'est pas sur Magic. On n'est pas sur un deck comme ça. Même sur... Earth. Pour le coup, on est plus proche d'Earth que de Magic avec ce... Avec ce, ce deck, j'allais dire, avec ce jeu. De manière générale. C'est-à-dire qu'il faut quand même, même quand t'as un deck contrôle, il faut mettre des points quoi. Hearthstone c'est pareil, quand t'as un deck contrôle, il faut quand même faire T2 un truc, T3 un truc. Tu peux pas juste faire du pouvoir et t'es pas comme sur Magic où tu fais bah je fais rien, je fais rien. Ah, là il commence à avoir des trucs, je vais contrer ou alors je vais détruire le terrain quoi. Donc euh, Ce sont des. Bah de toute façon, c'est un man à chaque tour comme ça à la, à la, à la Hearthstone. Hein. Bon. Est-ce qu'on fait Electra T1 Je crois pas quand même. Je crois pas. Je crois qu'on peut le garder vraiment en mode surprise avec Lézard. Iceman, ok. Bon ça nous va que ça proc là-dessus. Bon bah Lézard à gauche. Joue Ant-Man. Est intéressant. Est-ce qu'on joue Cosmo Kazar. Ah. C'est intéressant hein. Snap je crois oh, snap. Je fais snap parce que Je ferai sûrement Electra à gauche pour gagner la ligne Avec le lézard Et je snap parce que j'ai Enchantress Et qu'il joue un deck Basé sur Blue Marvel Onslow Faut juste pas... Ah Punisher What? On fait ça au centre non, On bat Jones Je crois qu'il n'y a rien qui bat Jones en point pur on va Jones au centre. Hazard à gauche, ok. Intéressant. Donc je mets un peu de point. Alors en vrai, je vais juste faire ça et je, vais, et je vais voir ensuite. Parce que pour le moment, je suis devant hein, à gauche hein, avec ma spider. Hein. Et sachant qu'au centre il y aura rien qui C'est un deck avec plein de petites merdes Et s'il fait un slow ça change rien Les 8 points c'est vraiment énorme Claw Bah vous voyez c'est intéressant parce que Claw fait qu'au centre il va gagner Et là sur Enchantress on va prendre des points Alors je pense qu'on va prendre que 2 je le, sens... je le vois pas snapper mais il pourrait snapper Ouais vous voyez finalement L'Enchantress ouais bon de toute façon On l'a sauvée sur Khazar mais là on la joue surtout sur Claw C'est bizarre de faire Mister Fantastique ici J'aurais pu mettre euh, Lézard au centre Là en vrai il fait que égalité Bon ça change rien hein, mais euh, Enchantress sur Lézard c'est cool aussi Mais euh, ouais Bon après ça change rien on gagne au centre Dans tous les cas on aurait gagné Mais c'est juste qu'il aurait pu faire un, un poil mieux quoi. Pour le coup c'est pas très C'est pas très très bien Enfin, C'est dur à dire en victoire. vrai Parce qu'il considère que dans tous les cas a droite, il allait plus me gagner qu'à gauche. Et même qu'à gauche, il était quand même en train de gagner. Ouais, non, c'est... J'ai l'impression que c'était quand même mieux juste de lézard centre. Mais en même temps, il voulait profiter de son mister. Bon, ça reste que c'est une victoire. Belle victoire. Ouais, j'ai hâte de commencer euh, le, la, la série de vidéos sur les poules 2. Parce que une... Finalement, ça fait maintenant un mois et demi que je joue. Et bah pool 2, j'y suis pas resté longtemps quoi. Resté une, une ou deux semaines, quelque chose comme ça. En général, on y reste une à deux semaines pour le pool 2 et pareil pour pool 1. Euh, ok, ok, non, hein, juste ça. Enfin, on le garde vraiment. au dernier moment. On va pas forcément toujours chavez. Parfois, il y a des lieux aussi. Ça, ça va coûter zéro. Euh, Est-ce qu'on a envie de faire câble au centre On va voler plein de cartes. Ça nous intéresse. que ça nous intéresse. Ok. Casar. On lui a volé un casar. On va snap. Je crois qu'on va mettre Electra Korg à droite. On va sûrement Jones au centre. Je pense qu'au centre on va mettre euh... quoi que Non pas Jones qu'on va faire White Queen On va faire White Queen, Spider, Chavez au centre On va juste bourriner de points je crois C'est cette game Enfin on va même pas Chavez en gros On va lui voler des T6 ou T5 Donc là on lui vole soit une slow soit le Blue Marvel Et si on lui vole Blue Marvel On va Blue Marvel à... au centre into tour blue Marvel au centre Et je pense que ça devrait nous faire gagner Sachant qu'il a deux Blue Marvel Finisher encore une fois, vous voyez, c'est ce que j'ai dit sous les vidéos précédentes, c'est que les adversaires quand ils jouent des decks qui ne sont pas optimisés, bah typiquement Kazar ça marche pas avec Punisher quoi. Donc certes Punisher c'est une carte sexy mais. Oh ok Intéressant. Je pense qu'on va quand même ça au-dessus de Claw. Ouais. Ouais je pense. Ouais Spider au-dessus. C'est.. C'est limite, on est 50-50 pour le moment. On se regarde dans le blanc des yeux. Voilà, Spider, elle fait vraiment beaucoup de points. Le Claw. On est au centre au mid. Donc ça, c'est très intéressant. Et à gauche, on est au centre. Et là, l'avantage, c'est qu'on a euh, le Claw ici, qui irait à gauche. Ouais, ça sert à rien, on est aussi entre eux. Chavez, juste. Hein. Chavez au centre, qui va à gauche. Hein. Après, il va gagner à droite, mais il gagnera pas à gauche. On va faire ça c'est la chavez 9 points ah, elle était intéressante cette partie mais vous voyez c'est un peu bizarre il joue des quicksilver il joue un peu tout quoi à droite il gagne hein, comme, comme prévu Et à gauche on gagne oh, j'ai cru que j'avais perdu là j'ai eu un mini, euh, mini. j'ai eu un mini je sais pas comment on dit Mini crainte. Ok. Et on se rapproche, 95. Hein, petit à petit. Moi j'aimerais bien le faire en stream, mais de toute façon je, je pense que ce sera. Je, je, je ferai une vidéo YouTube pour montrer le, le, les deux passages. J'espère en consécutif. Bon, en semi-consécutif, mais. Je peux rien dire. <rire> L'idée c'est de faire Infini sur le serveur. Je vais sur une autre game, Infini, en deux games. Je l'avais fait sur Hearthstone. Oh! Euh bon. Ah non on a quand même pas mal d'effets euh, révélés. Ok Tracoon. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Daily buggle. Et Iron Man. Okay. On pourrait faire Iron Man Electra T6. Donc autant garder l'Electra. C'est que 1 point, ça a vraiment pas de sens. Ça se joue quand même rarement à 1 point. Ça, ça reste une valeur sûre. 6 points pour 3. Ok, Doki. On va faire la Jones à droite, je pense. Et on va sûrement faire Spider-Woman centre. Là, il nous vole euh, Iron ou Spider. Faut faire attention Faut faire attention Boum L'avantage c'est que c'est lui qui a l'initiative Il révèle ses cartes avant et ensuite il se prend spider On sera quand même derrière Mais on est devant à droite Mais il peut nous gagner avec une Chavez Faut faire attention on est un peu derrière au centre un peu tricky cette partie Je crois que je vais faire ça et ça Je gagne à gauche je gagne au centre Et à droite je suis devant Je pense qu'il va juste mettre un monstre à droite Et il perdra dans ce cas là Et s'il si bourrine à gauche Il perd aussi il aurait... Je pense qu'à sa place J'aurais mis Bishop, Ant-Man, Sentinelle à droite Ça aurait suffi ça faisait 6, non, ça aurait pas suffi. Ah si, ouais non. Victoire. Okay. Deux points. Il a été euh, prudent, mon, mon adversaire. Il a été prudent. Ouais, gros win rate. Hein. Gros win rate. J'ai vraiment bien farmé, bien tryhardé là, ce, le week-end dernier. Je, je pense avoir vraiment une connaissance du pool 1 qui est. D'ailleurs, si jamais il y a des tournois pool 1, ça va être sympa j'aimerais bien en vrai même si c'est pas le format c'est pas le format le plus intéressant parce que la méta est quand même assez euh, limitée, hein, indéniablement mais c'est tellement technique en fait elle est limitée mais c'est plus technique que le pool 3 je trouve les cartes ont moins d'impact et, et vu que les cartes ont moins d'impact on est obligé de les jouer parfaitement quoi en pool 3 euh, tu fais wave leader parfois tu as gagné alors que tu as juste enchaîné deux cartes quoi oh super ça on va snap je pense ah, il a peut-être des rocs dans sa main, mais... Prenons le... Puis on peut gagner un tout de suite, en fait. C'est con, mais... On peut gagner un tout de suite. Ouais, bon, il fait biz bizarre, Rory. Ah non. Pas bizarre du tout. Ah, on peut casser euh, la Beau. En vrai. Quatre cartes en main. Là, il a fait que 1T1. On va avoir des Hulk tous les deux. Écoutez, je vais lui laisser la possibilité de faire un Hulk également. Mais je pense pas... Il ah. en fait deux. Il en fait un de plus que moi. J'ai hésité. Bon, on va laisser à Omid. Dommage, hein. j'ai été un peu... peu optimiste, si je puis dire. J'ai été un poil optimiste. Bah, il fait la gueule ce rock. Deathlock. Ok ça va à gauche on prend l'avance. La... La... Hulk nous fera gagner la ligne. Donc euh, Hulk c'est gros. Ah mais il a Hulk lui aussi. Ah ouais. Il a Hulk. Ah, évident, hein. j'ai l'impression qu'il faut faire ça plus ça. Moi, comme ça, je prends à droite. C'est un peu tricky, mais je crois que c'est Cosmo, câble et Hulk au centre. En mode, si je joue lui, il fait que Hulk. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est. J'ai l'impression que faire juste Spider Hulk ça fait jamais gagner contre, contre sa range. Carnage, ok. On va voir. Ouais on est derrière sur euh, là et là euh... ouais, ouais ouais ouais, I know I know Il va faire quoi Hulk à gauche lui je pense Hulk à gauche à gauche on perd On fait Spider ici Non on gagne même pas hein. Écoutez on va lui laisser Écoutez on a J'aurais pu franchement Scarlet sur Gamma Considérer que vu ce qu'il avait fait, il avait pas de T1, je pense. Il, il, sinon, il aurait. C'est très bizarre ce qu'il a fait. C'est presque next level, mais en même temps, c'est comme s'il savait que j'avais la witch. Genre typiquement, moi, si je stream streamaquais là, un gars qui a la witch et que j'ai des pommes de terre en main, j'aurais fait la même chose. En mode, je lui donne pas l'info que j'ai d'autres T1, comme ça, je sais qu'il a sa witch, il va pas la faire au centre parce qu'il pense que j'ai pas de créature à jouer. C'est parce que sur euh, deux mana, il a juste fait un squirrel alors qu'il aurait pu rajouter une pomme de terre. C'était hyper malin, mais tellement bizarre. En fait, c'est une erreur, mais qui a rendu le play magnifique. Vous voyez Ça arrive. Hein euh, on va snap ici. Euh, les lames, c'est très très fort pour nous. Parce qu'on a un deck contrôle, on a beaucoup de value. Euh, les lames, c'est vraiment un super lieu pour nous. Je crois qu'on va casser la Vibranium. Il nous embête un peu. Je crois qu'on va casser la Vibranium aller bah, 1-4 avec les Khazars, les Blue Marvel et tout, c'est quand même bien relou Attilan okay. Ah, il va falloir jouer les T1 là, enfin, va falloir jouer les cartes bah. C'est lui qui a l'initiative, il va faire une carte où à gauche peut-être Pas bah, à gauche, de toute façon il faudra mettre des points à gauche pour le lézard Ah, dommage, le terrain était à droite. Ok, ok. Bon, après, on peut gagner sur Xavier. Un peu RNG. Ok, et puis. On peut perdre aussi. Hein. Si on a jamais. Il a une énorme créa et que nous, on a un truc horrible. Ça, il a pas un truc fort. Il en a pas un truc euh, meilleur. Ok, ça me va. Pas Jones à droite. Into Spider à gauche je pense Ouais je pense que Le, le T7 va être bien parce que c'est le tour Où on va vraiment pouvoir jouer nos enchantresses et nos conneries Nos cartes counter quoi Ouais, euh, Surtout qu'ils jouent un deck Blue Marvel, je sais pas s'ils joue Khazar, qu Parce qu'il a quand même encore une fois Punisher, faut vraiment qu'ils arrêtent Avec cette carte Et, euh... et Je pense qu'il y a du waouh en gars okay, c'est un effet continu par contre, ça prend Enchantress. En plus il y a le Punisher sur la même ligne. Bon, il faudra quand même faire des points au centre. si ah. c'est ça je crois. Et parti. En fait j'allais faire Chavez au centre, into Enchantress au centre, Korg Sentinelle à gauche. Gagne au centre, gagne à gauche. Que je bloque son lézard aussi. Ça me paraissait pas trop mal. Ça me paraissait pas trop mal du tout. Oui, ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Euh, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est très très très très important. Euh, S'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Euh, donc voilà, alors si c'est des choses du style euh, c'est quoi Pool 1, Fichou ou... Euh, ou euh, quel est l'intérêt de faire cette vidéo encore une fois tout ça je l'ai dit dans la première introduction dans l'introduction de la première vidéo C'est est facile à trouver vous tapez euh... on a plutôt une bonne main là je vais snap je crois un peu agressif oh, snap. je snap mais euh... vous avez euh... vous tapez genre les 5 meilleurs decks deckpool 1 fichou ou the fichou sur youtube vous allez les trouver et après ça s'enchaîne bien il y en a 5 des vidéos trop oh, superflu on peut pas Fantastique au centre, après on peut au pire Alors, Je pense pas qu'on va le faire On va aller à gauche ici Non on va, on va laisser Superflu on en a besoin, on a quand même un deck qui est assez lourd Avec pas mal de T4, donc là c'est bien on va pouvoir curver un T4 au T3 Vous voyez la, la Queen elle est importante, la Spider, enfin faut faire des points, voilà vraiment le Je pense que là on le comprend bien dans ces games, c'est que Ça sert à rien de contrer l'adversaire, si on fait pas de points on va pas gagner La petite queen qui va très bien Il y a pas mal de bots en pool 1 les, En général les prénoms comme ça Stella c'est souvent des, des bots Après les bots sont très forts hein. euh, Franchement je pense vraiment qu'un bot c'est meilleur qu'un joueur classique En pool 1 du moins Je pense qu'on va jazz Jones à droite en disant la ligne elle est gagnée. On a déjà 4 points d'avance. Il fait rien on va rajouter 8 points. C'est un peu énervé. Et comme ça on peut bourriner euh, au centre avec Spider into Chavez. Euh, non. Il n'y aura pas Spider. Ah C'est chiant. Ouais ouais ouais. Ouais c'est relou là. Après, euh, pourquoi il a fait Rock Je veux juste Spider, c'est quand même 7 points pour 5. Donc, ouais, si, c'était le mieux. Hein. Je, peux pas, je peux pas faire Witch, hein. je peux pas casser le lieu, je peux rien faire, il y a Cosmo. Donc euh, je crois que je vais juste faire ça, ça fait 7 points. Il fait Moon Girl. Je pense qu'à droite, on est bien devant. C'est dur à dire. 4 points de retard. Si je mets que 4, ça fait égalité. C'est un peu chiant. En fait, je suis un peu derrière. Hein. Là, j'ai 12 points d'avance. Il fait un dino. Je me fais défoncer. très emmerdé, là. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse égalité au centre. Il ça et ça. Genre, j'accepte l'égalité au centre. Je fais lézard à gauche. Voilà. Ça va se jouer à l'écart. Ça va. Ah, GG. Khazar. C'est trop bizarre. Vous voyez, c'est vraiment un deck qui est bizarre là. C'était dur à contrer parce qu'il y a un Khazar qui arrive à la toute fin et il joue Khazar avec des Cosmos et tout. C'est un peu bizarre, mais bon. Ça peut gagner. Contre nous, ça va faire gagner parce qu'on a un deck counter et qu'on va vraiment jouer par rapport à une range perçue. Et sa range, elle est elle est, elle est multi, multi, euh, multi... Elle est du, du multiverse, si je peux dire, mais... Et je pense qu'il y a plein de match-up où, justement, c'est important de, de, jouer, de jouer curvé, de jouer puissance. Vous voyez, De se dire, bah, sur 5-6 tours, je vais faire le maximum de puissance. Mais je pense que c'est C'est un bot. Hein. Bon, Raki, je pense pas à Raki, c'est pas un prénom ça. Raki. Il s'appelle Raki. En 2022. Ok. On va faire la witch à gauche. On va faire la witch à gauche. Pas mal Odin, euh, Spider. On peut le jouer maintenant ça. Ouais. En vrai, après il a, fait, il a fait un truc bizarre de faire domino au centre. Pas trop compris le principe mais... Là on va sûrement faire ça sur une ligne qui fait gagner la ligne. Dans ce cas-là autant aller à droite. On a déjà de l'avance. Comme ça on prend vraiment 10 d'avance. 10 c'est énorme. Ça prend pas de chavez. Il y a que Hulk finalement qui fait 10 ou plus. Mais il va mettre un peu de points. Agent. Spider au centre. Spider à gauche. Spider à gauche. Comme ça on... on... on... je pense qu'on a vraiment trop d'avance à gauche. On peut quitter. Quitte à abandonner la ligne du milieu Comment à la fin on peut faire euh... Voilà il se déplace en 13. C'est rien Et ça fait des points vous voyez il l'a joué pour les points Donc au centre il a vraiment trop mis je pense Au centre il a trop mis euh... C'est intéressant Enfin deck, il n'y a pas de Hulk dedans Je pense que je vais Odin à gauche Odin il va réactiver Electra Et je crois qu'il réactive Jones C'est à dire qu'on reprend les 4 Je pense qu'à gauche il peut pas gagner À part s'il y a Hulk mais ce serait bizarre Votre fidèle serviteur, Non ça a pas marché avec Jones Ok Spider-Man c'est une carte de pool 2 Ça ne enfin, peut pas jouer de carte Ouais bon, ça fait rien C'était le dernier tour c'est bizarre. Victoire. C'est bizarre. Ça monte, ça monte. Ouais. On sait jamais parfois si c'est des bots, si c'est des joueurs. Parce qu'il y a pas mal d'erreurs de, grossières. Mais en même temps, là voilà, on est quand même assez haut. Donc euh, c'est très très étrange. À moins que la MMR elle soit un peu pétée. Du style euh, on est 90-95. Euh, de, de, de classement Mais on peut peut-être jouer contre des 20 et des 30 et des 40 Je sais pas On snap quand on a des mains comme ça T1, T2, T3 On sait que dans tous les cas Le lead game en général il est pour nous Parce qu'on a les cartes counter et ces cartes counter elles vont toujours Accrocher des choses Alors ça ça va pas nous intéresser Je vais le casser maintenant Ça c'est une carte qui nous plaît pas du tout plan des rêves Les dangers, c'est un peu mieux. Je crois que je vais quand même Mister Fantastique au centre. J'ai 75% de chance de, qu'il reste. Et au pire, même s'il meurt, je pense que c'est pas si grave. Et c'est un winning play fort, donc il faut le prendre. Faut pas se dire qu'on a trop d'avance. En fait, si on commence à se dire, de bah, toute façon, j'ai trop d'avance sur mon adversaire, donc. Euh... Je vais, f... Je vais minimiser la puissance du fantastique, c'est pas bon. Je pense qu'il faut vraiment se dire. Dommage. faut vraiment se dire pour gagner, il faut faire fantastique ici et que ça passe. Ok. Bon, pour le moment, euh... on regarde un peu dans le blanc des yeux, on est un peu derrière. Dommage pour notre fantastique hein. quand même. Electra, wow. On peut abandonner contre hein, Jace. Jace oh là là, on tue même pas Rock. On va partir. On a trop de retard. Et au centre, même au centre, on a perdu avec ce bishop. En vrai, s'il y avait Fantastique, c'est pas la même. Hein. Parce que là, on aurait été à 5 contre 2. Là, à 3. Et là, on aurait été devant. Donc, on aurait été un peu devant ici, un peu devant à droite. Donc, avec des cartes aussi puissantes que Spider et Chavez. On aurait même pu faire Spider à gauche et dire, bah, en fait, à gauche, je vais gagner. Donc, il y avait vraiment moyen de faire des belles choses. Dommage, dommage. Dommage, le fantastique. Mais vous voyez, c'est vraiment ça. Je pense que, en fait, ce qu'on peut dire, ouais, mais là, as, justement, tu prends un risque énorme. Et justement, prendre le risque, ça veut dire que je considère que mon adversaire peut me battre. Et c'est ça, à vouloir... Enfin je sais pas si vous... c'est clair ce truc là mais en fait il faut pas considérer que votre adversaire est nul Sinon vous allez faire des plays qui sont sous-optimales Et je pense que là c'est vraiment le play si ça passe Je pense que je peux vraiment être proche des 75% de chances de gagner Ce qui est énorme Même si dans l'ensemble avec mes decks on a globalement 70 à 80% de one right Ça n'empêche pas que On va snap là euh, À un certain niveau ça peut quand même être plus proche de 60, 65 ou 55 même Médusa. Pourquoi pas Médusa au centre Je comprends pas trop. Oh. On va faire euh, ça sur Londres. Rassemblement. On va bourriner Londres en espérant que ça, ça tienne. Ouais, on va bourriner Londres Et au pire on fera Electra à la fin Mais nous on a quand même des points Lord Elle, okay. Elle aurait pu faire l'inverse Ah il a Odin Odin Odin ok Intéressant ce qu'il fait. Je pense qu'il va finir par Odin là, non Je crois que je vais Cosmo à, à droite, pour bloquer son Odin, qui procrée sur Rocket Raccoon. Mais en fait à droite il va se bloquer maintenant, ok bizarre. C'est horrible ça. Il peut juste Odin euh, au centre. C'est moche. hein. Il peut juste Odin au centre. C'était un risqué de faire la witch mais c'était 3 points. Mais le lieu en vrai il m'allait assez bien mais je pensais vraiment pas qu'il... A... En fait je pensais qu'il allait garder la place pour à la fin faire Odin... Il aurait pu proc sur euh, Rocket Raccoon et ça faisait vraiment beaucoup de points. Hein. Enfin, ça me paraissait plus sensé. Mais c'est vrai que Wallsbane, c'était intéressant aussi. Hein. Je pense qu'on va partir ici. Ouais. C'était... Euh, ouais, il a rien à dire. Hein. C'était propre, mais en même temps... Ouais, il a pas fait ce qu'on avait prévu. C'est ça hein, aussi, contrôle. Hein. C'est prévoir euh, ce que fait l'adversaire et... Faut être sûr de soi et faut considérer que sur le moyen long terme, notre play est viable. Je pense que mon play est viable sur le moyen long terme, mais c'est vrai que dans ce spot là, c'était compliqué. Dommage. J'en avais pas l'initiative, vous voyez, c'est bête, mais perdre l'initiative, ça a fait que mon Cosmo il a rien fait. Je l'avais vraiment préparé, enfin prévu de faire Cosmo pour le tour d'après. Lui, typiquement, on sait que c'est pas un bot avec un pseudo comme ça. Snap, je crois. Il y a Sanctum qui est un bon lieu pour nous à partir du moment où joue je joue Fantastique. Sachant qu'on aura deux fantastiques peut-être. Ouais, parce que lui, il joue un deck. Euh, c'est intéressant. Bah, enchantress, c'est une super carte contre lui. On pas enchantress. La Queen. Le Cosmo. Cosmo, ça euh, sur Moon Girl. Eh, on peut Cosmo pour bloquer Moon Girl. Il va Moongirl au centre Non, il va Moongirl à gauche. Là on fait ça. Je pense que c'est mieux de faire Queen en vrai. Il peut lui bloquer un, voler un dino tout de suite. Non, c'est Angela la carte la plus forte qu'il a. Et lui il me vole. Soit une Queen, soit une Jones. On a toujours l'init. Le cosmo au centre. On est derrière au centre. Je pense que White Queen, Korg. S'il n'a pas mieux qu'Angela, on va quand même gagner je pense. Je pense qu'il a mieux qu'Angela. Enfin, j'espère pour lui qu'il a mieux, qu'il a cher mieux qu'Angela. Oh, en Queen. Queen. Il a notre Queen. Il n'a pas joué ici la Queen. Ok à droite on a gagné et euh, je pense qu'on a gagné en fait c'est hein. juste un monstre au centre la oh pourquoi il snap pourquoi il snap Ouais, c'est un snap. C est, c est... Je pense que c'est un espèce de snap bluff. Mais là, tu peux pas me bluffer, mec. Hein. Je sais ce que tu vas inventer. Hein. Enfin, on est en pool 1, alors peut-être toi, tu as des cartes pool 2 dans ton deck, mais il est bizarre, ce, ce snap-là. Ça, là, c'est un peu le snap du pool 3. Genre, euh, j'ai un la ligne à droite, je peux la prendre avec un docteur Boom, avec un docteur Doom, pardon, avec un Ultron, des cartes comme ça. Mais là, en vrai, en pool 1, même en pool 2, il a pas... Ah si, White Tiger. Ah si, il y avait White Tiger. Ah si, il... Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Il y avait White Tiger en poulain. C'est vrai que là, il pourrait. Pu... Ça aurait été très bizarre vu son deck. Mais en vrai, il aurait pu faire un White Tiger. Je gagne la game. Enfin, je... ah si, là, ici, il aurait gagné la game. Oh, c'était intéressant en vrai. J'ai pas pensé à ça. On a une belle curve. Je pense qu'on va snap. Maverro Zakuma, ça c'est pareil, c'est pas un bot ça. Le bot s'appelle Gary ou Francis. Ah, euh, ça ça me plaît pas, je vais le casser. Après il a un deck avec une curve assez lourde, parce qu'il joue Quicksilver, Domino, il doit jouer pas mal de T4, mais je préfère le casser. Bon c'est plutôt une bonne nouvelle en vrai, parce que je pense qu'il doit jouer... Un euh, deck euh, Moon Girl et tout. Déli. Fantastique. Ah il est sympa, ils sont fantastiques. Je sais pas si c'est pas mieux de faire ça et ça. C'est lui qui démarre. Donc euh, Spider est pas mal vu que je suis hors initiative. Elle est 9 de puissance. Dino. C'est pas forcément une bonne nouvelle dino. Parce que l'idée c'est de faire un euh, plutôt au centre. Faire ça hein, juste. Ok. C'est moi qui commence. Et je pense que comme ça on, à droite on lui fait beaucoup de points d'avance. L'idée c'est ça va être un écart de points. Et je pense qu'à gauche il arrivera pas à prendre un mec qui met un white tiger Pour une connerie. Euh. Bizarre, il a. Ouais. En fait il s'est dit à droite je vais toujours gagner. À droite je vais gagner parce qu'à gauche je vais gagner. Et en prenant ici, il aura plus 3 là. Mais c'est un peu ouais. Après l'enchantress l'a, la défoncé ici. Pour le coup. Et eh bah ben, vu que c'est la n'empêche, vu que c'est la cinquième game La cinquième euh, série de vidéos J'aurais plus à... Je pourrais utiliser mes missions Enfin utiliser mes missions Je pourrais euh, activer mes missions euh, ouais euh, Et utiliser mes crédits surtout Voilà c'est ça l'idée Utiliser mes crédits pour prendre le pool 2 Alors je veux pas le faire en vidéo parce que ça c'est pas très intéressant Les cartes pool 2 on les connaît, C'est pas comme quand on arrive full 3 où on se dit Ah j'ai ça cool, ah non j'ai ça Enfin vous voyez il y a une espèce d'adrénaline qui est sympa je trouve en le casser Londres. Après mes adversaires, ils font n'importe quoi sur Londres. En même temps, Londres avec Jotunai, c'est pas très sexy. Alors, je veux pas je veux pas casser euh, Londres. Le truc c'est qu'il peut aller à gauche et le jeu tout nain, il lui enlève beaucoup de points. Ça sort bien mais là on va quand même Jones parce que c'est énorme. Ça ne rien faire derrière. Ça dépend si on fait juste... Après on peut jouer sur les autres lignes mais on verra. Je ne veux pas snap parce que là c'est quand même une situation un peu problématique. Genre s'il fait euh, Carnage au centre. Bucky c'est une carte de pool 2 d'ailleurs. Vous hein. voyez lui il est pool 2. Avec Bucky Pants. Ouais s'il va Carnage au centre puis Carnage à droite il a deux lignes avec beaucoup de points. Par contre, il peut Carnage aller sur Jotunheim, c'est chiant ça aussi. On verra. Je préférais même qu'il aille à droite en vrai. Ah, nous, la première carte qu'on met, elle va. Waouh. En plus, son truc, il est 6. Waouh. va martyriser là. Hop Goblin Ah ça c'est une bonne nouvelle Même si on était déjà bien Ok euh, On a le droit de partir hein. Il va aller sur Jotunheim, on a perdu hein. Il a pas snap ça c'est une bonne nouvelle quand même hein. un pour 2 euh, Ouais on va forcément <rire> Janice Biceps Bien joué bien joué man C'est propre je joue pool 2, attention, tu respectes pas les règles de la vidéo. Bon, j'en fais une petite dernière. Let's go. Profitons, dernière de la série. Faut la gagner, hein. On finira sur une victoire. <rire> ah, bah voilà. Bah, c'est très bien ça. On joue la revanche. On Janis Biceps. On sait ce qu'il joue. joue. Quoi déjà Carnage, ah ouais. Ah, c'est pareil. Euh, je vais snapper parce que j'ai sûrement gagné avec nulle part euh, sur euh, Bucky. Je vais également faire ça. Comme ça je le bloque à gauche, je le bloque à droite. Ouais. Ah, Gg. Bah, écoutez elle était rapide, on va en refaire une avec un peu de chance on retourne contre le même donc ça ferait une belle. Nice. Allez, Janice. ça chouette. Nice. Super. un peu de pression. On lui mettre un petit coup de pression avec ce snap. Bon, j'ai quand même envie qu'il joue. Un peu chiant Mister Sinister sur les arts. Je pense qu'il peut faire Carnage à gauche. Sur les Mister. Carnage Mister ça marche assez bien. En général, tu les manges. Donc euh, je vais faire Cosmo pour bloquer. Ah, dommage. Ah, il y avait de l'idée. Hein. Il y avait de l'idée. Ça, ah, c'est strong. Ah, c'est strong, ça, Jones. Ça prend la ligne. On est un peu derrière. Ah, notre Cosmo, il est relou pour lui. À gauche, quand même. qui? Forge. Va faire un maximum de points au centre. Deathlock, ouais, mais ce Bucky, il est gros, hein. Il a une belle sortie, hein. Prenez devant à droite, devant à gauche. Il ah. a trois cartes en main. Je crois que j'aurais juste fait Hobgoblin au centre, mais franchement, c'était une game, on n'était pas bien. En fait, on, on est bien parce qu'on est... S'il a que des monstres, il a forcément perdu. Ou en tout cas, il joue 50-50. Même pas. Parce que moi, j'allais mettre au mid. J'allais gagner le mid. Donc, si lui, il met un monstre au mid, je gagne sur les deux autres lieux. S'il met un monstre à gauche, enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué parce qu'on est quand même devant là, devant là. La Jones, elle nous a bien carry. Ouais, vamos. On va finir là-dessus, sur cette belle victoire contre Janice Biceps. Félicitations à toi, mon petit loup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, la série de vidéos vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous, si jamais il y a des, des gens dans votre entourage qui débutent le jeu, je pense que c'est une bonne vidéo technique pour démarrer, euh, donc voilà, merci à tous, et euh, à très bientôt euh, en stream ou euh, en vidéo, ciao ciao tout le monde